Bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis François Desord, directeur pédagogique du diplôme universitaire de préparation au concours des IEP à l'UCLI. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec moi par messagerie instantanée pendant les dernières journées portes ouvertes ou pendant le forum de l'étudiant, ou encore vous avez peut-être assisté au cours que j'ai donné pendant les journées de l'enseignement supérieur alors pour cette deuxième conférence, vous avez peut-être regardé celle qui a précédé, qui est disponible sur YouTube. Pour cette deuxième conférence, je vais vous représenter à nouveau les spécificités de notre préparation au concours commun des IEP à l'Université catholique de Lyon. Donc cette préparation au concours commun des IEP est une préparation qui donne un diplôme universitaire. Donc un diplôme universitaire est donc un diplôme, qui est reconnu, qui est délivré par l'Université catholique de Lyon et qui vous permet de mettre ce diplôme sur votre dossier universitaire en parallèle, soit d'une licence 1 de, de lettres modernes, soit d'une licence 1 de droit. Donc, ce diplôme universitaire donc, peut se faire avec une licence 1 de droit. À ce moment-là, ce sera une licence simple, j'y reviendrai. C'est-à-dire que vous ne devez pas choisir un DU un DU de la faculté de droit, diplôme universitaire de la faculté de droit, en plus de cette prépa. Soit en licence de lettres modernes, il y a quatre parcours possibles dans lettres modernes, et il vous faut choisir le parcours qu'on appelle la mineure société et politique, qui est un parcours de sciences politiques en réalité, qui est un parcours qui est adapté en fait, qui vous permet de maximiser les chances de, de préparer et de réussir le concours de Sciences Po. Donc c'est un parcours qui vous donne pendant votre première année de licence lettres modernes qui euh, vous donne 6 heures de cours par semaine en licence de lettres modernes 6 heures de cours de sciences politiques auxquelles s'ajouteront donc les 10 heures de cours de la préparation euh, au euh, concours commun des IEP et au concours de Grenoble notamment alors voilà, comment se euh, compose donc cette préparation cette préparation universitaire au concours des IEP donc je vous rappelle que d'abord les IEP, donc ce qu'on appelle IEP, c'est Institut d'études politiques. Donc les instituts d'études politiques sont des instituts, des écoles euh, qui euh, forment en sciences politiques à diverses, diverses orientations, divers métiers, aussi euh, donc divers que les ressources humaines, le management, euh, le, le, les professions de journalisme, la fonction publique, évidemment, divers concours. Donc ces IEP, on trouve soit l'IEP de Paris, euh, qui a une procédure d'admission propre, donc qui n'est pas euh, préparée ici à l'Université catholique de Lyon, soit les IEP de province, donc hors Paris, qui se sont regroupés pour sept d'entre eux pour euh, former un concours commun. Et c'est principalement ce concours commun que nous préparons à l'Université catholique de Lyon. Alors comment le préparons-nous, ce concours commun alors, on le prépare avec 218 heures de cours spécifiques dans l'année. Donc, c'est-à-dire 218 heures de cours en plus de, euh, des cours de licence 1, de droit, ou de sciences ou de euh, lettres modernes, parcours société politique. Donc, ces 10 heures, elles ont lieu le jeudi et le vendredi après-midi. Donc, ce sont des créneaux qui sont réservés. C'est-à-dire que ce sont des créneaux réservés au DU, à la prépa IEP, donc ils sont adaptés, ils coïncident avec votre emploi du temps de licence de droit ou avec votre emploi du temps de licence de lettres modernes à l'Université catholique de Lyon, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'emploi du temps. Donc ça vous permet d'avoir des journées assez chargées, certes, mais des journées où vous êtes sûr de pouvoir avoir chaque semaine, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, pour pouvoir préparer au mieux votre concours. Donc, en plus de ces deux après-midi où ont lieu donc, les 10 heures de cours de la prépa, pendant l'année, nous, nous mettons en place quatre concours blancs spécifiques en plus de tout ce qui peut vous être demandé comme travail pendant les cours. Quatre concours blancs spécifiques qui sont donc, le samedi, le samedi matin, quatre dates pendant l'année qui vous sont annoncées dès le début de l'année, et qui ont lieu exactement dans les mêmes conditions que le concours commun, de telle manière à ce que vous soyez parfaitement préparé, et que le jour J, le jour du concours commun, vous sachiez exactement à quelle heure ça commence, combien de temps de pause à midi, l'idée c'est vraiment de vous mettre dans les mêmes conditions. Euh, en plus de ça, vous avez évidemment des sorties culturelles. Alors l'idée de la prépa de l'UCLI, l'idée de la prépa de l'Université catholique de Lyon, c'est que c'est une prépa universitaire. Ça n'est pas une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est une prépa universitaire qui est adossée à une année de licence. Et cette prépa qui est adossée à une année de licence, donc, elle forme un groupe, elle forme une promotion propre, elle forme une identité propre. Une identité propre qui est particulière à l'UCNI, puisque ça fait partie des identités qui sont pluridisciplinaires. C'est un endroit, la prépa IEP, où se regroupent à la fois des étudiants de lettres modernes, parcours Sciences Po, et des étudiants de droit. Et ça, ça crée une forme de richesse, c'est un groupe qui euh, se complète, c'est un groupe qui, où les étudiants euh, parlent entre eux, se connaissent entre eux alors qu'ils viennent d'univers académiques différents, ce qui donne une richesse particulière à cette prépa. Parfois également, nous avons, nous en avons eu deux cette année, des étudiants qui souhaitent faire une autre licence à l'Université catholique de Lyon. Alors ça demande un régime spécifique, il faut m'en parler avant, il faut que j'en parle aussi avec les responsables des licences concernées. En l'occurrence, nous avons eu deux personnes qui ont souhaité suivre une licence de philosophie à côté de la préparation au concours des IEP. Voilà, c'est envisageable. Euh, ça n'est pas proposé directement, mais si vraiment parmi vous certains étaient très motivés pour suivre euh, cette prépa au concours des IEP en même temps qu'une L1 en philosophie, nous pouvons potentiellement l'envisager. Donc je vous disais que ce groupe est particulier et ce groupe, nous avons à cœur de lui donner une cohésion. Et cette cohésion, elle se manifeste notamment par des sorties culturelles Quatre dans l'année, dont nous essayons qu'elle soit en rapport le plus proche possible avec les thèmes du concours, qu'elle puisse donner une culture générale, une culture générale et artistique particulièrement, aux étudiants qui rejoignent cette prépa. Alors, la plupart du temps, ce sont des sorties qui sont donc à l'Opéra, au théâtre des Célestins ou au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, il y a euh, aussi la Maison de la Danse, où il peut y avoir encore euh, bah, typiquement euh, le cinéma, ou euh, euh, l'Auditorium National de Lyon. Voilà pour le côté cohésion, le côté culture générale et ouverture sur le monde. Alors, je vous le disais euh, juste euh, au, à la diapositive précédente, notre prépa est universitaire et donc elle donne un diplôme universitaire. Ce diplôme universitaire sanctionne la réussite de cette prépa et, elle per et, elle, et vous permet, permet à l'étudiant qui a réussi et qui a euh, passé toute cette année et qui a validé tous les cours de la prépa de pouvoir euh, dire, de pouvoir mettre sur son dossier un diplôme universitaire qui s'intitule actuellement préparation au concours des IEP. Donc ça vous permet ça permet à, pour la suite de vos études de montrer que vous avez été capable de faire à la fois une L1 et en même temps euh, une prépa IEP. Dans le cas où vous souhaitiez éventuellement ne pas continuer en IEP ou dans le cas où d'une réorientation si vous n'avez pas réussi le concours. Alors, comment se compose concrètement cette prépa. Alors, je l'ai déjà un petit peu expliqué dans la vidéo que vous avez peut-être vue sur YouTube, je vais réexpliquer un petit peu ici en donnant peut-être quelques points forts. Alors, premièrement, il faut bien comprendre que notre prépa à l'UCLI, c'est une prépa qui s'adosse à une année de licence. Donc, elle va être complémentaire et en même temps, elle va ouvrir, quelques, elle va ouvrir des champs nouveaux à des étudiants de droit qui, du coup, ne font pas de Sciences Po habituellement, et bien tout d'un coup, là, ils vont avoir vraiment 10 heures de Sciences Po par semaine. Pareil pour les étudiants de lettres qui, eux, ont déjà 6 heures de sciences politiques dans leur mineure société politique et qui auront en plus un, un boost, une forme de, de, de supplément, une forme d'ajout de, de, de, en, en, en sciences politiques avec les cours de cette prépa. Donc, cette prépa se compose de deux blocs de cours complémentaires. D'une part, les matières en vue du concours. Alors ces matières-là, on va dire que forcément c'est le cœur de la prépa. Ces matières-là, donc c'est les matières qui sont directement en lien avec les attendus des épreuves. Donc on retrouve classiquement, évidemment, les trois matières qui forment les, les épreuves du concours commun. Donc l'histoire de, de la France et du monde, évidemment, les questions contemporaines, vous savez qu'au concours commun des IEP, il y a deux thèmes de culture générale qui sont connus chaque année. En tout cas, il y en a un qui reste d'une année sur l'autre, un autre qui est renouvelé. Et ces thèmes-là, l'étudiant, le candidat euh, au concours commun des IEP, a un an pour les travailler. Eh bien, nous avons évidemment une matière spécifique, avec un cours spécifique sur chacun des thèmes. Donc ce cours est évidemment celui de questions contemporaines sur laquelle nos étudiants font une analyse et une préparation thématique. Donc vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Le but étant d'avoir une profondeur d'analyse sur chaque sujet, de ne pas en rester juste à la doxa que l'on trouve dans les manuels ou que l'on trouve dans certaines prépas qui peuvent vous envoyer des documents par correspondance. Là, on, on est dans une interaction en cours avec le professeur pour creuser les sujets pour avoir une profondeur d'analyse. Mais également, il s'agit de développer une hauteur de vue, c'est-à-dire de ne pas être stricto sensu dans une seule manière de voir un sujet. Exemple type avec euh, le secret, et eh bien le secret, je peux envisager euh, cette notion sous plusieurs manières différentes. Je peux envisager le secret dans la vie publique, je peux envisager le secret dans la vie professionnelle, je peux envisager le secret scientifique, mais je peux aussi réfléchir à la notion de secret en sémantique. Je peux aussi réfléchir à ce qui distingue le secret du privé, du confidentiel. Donc le but, c'est de prendre un maximum de champs, d'avoir précisément un regard macro, et en même temps de creuser le sujet avec une profondeur d'analyse. Voici vraiment l'objectif de ce cours. Alors, en ce qui concerne le cours d'anglais pour les concours, alors le cours d'anglais pour les concours, de manière générale, est celui pour lequel nos étudiants ont un véritable, euh, une véritable surprise, parce qu'il est, il est fait par euh, donc une avocate euh, euh, irlandaise, avocate actuellement au Barreau de Londres, et qui fait son cours uniquement en anglais. Alors dès le début de l'année, parfois euh, les, les, les étudiants, enfin les lycéens que vous, que, que vous êtes sortent du, du bac, ne parlent pas spécialement couramment anglais, et ils arrivent dans ce cours où euh, la, le, le professeur va se, va se présenter en français et puis au bout, de la, au bout de sa présentation il va dire désormais je vais parler en anglais et le cours se poursuit en anglais. C'est le cours généralement où les étudiants font le plus de progression pendant l'année et c'est assez extraordinaire de voir comment les étudiants sont souvent un petit peu euh, refroidis au début parce que c'est un peu un choc, c'est un peu une surprise. Et puis petit à petit se disent Ah oui, mais c'est extraordinaire, à la fin de l'année, on a un niveau qui était dix fois meilleur que celui avec lequel on est rentré. Voilà. Et évidemment, nous avons un cours de méthodologie, parce que chaque épreuve à ses particularités, à ses spécificités. Et ce cours de méthodologie est assuré par un professeur des universités qui euh, euh, prépare des étudiants au concours administratif et au concours des IEP depuis plus de dix ans. Donc c'est quelqu'un qui est quand même véritablement euh, aguerri dans la méthodologie attendue pour les concours de sciences politiques. Voici pour les matières spécifiques en vue du concours. Maintenant les matières d'ouverture. Les matières d'ouverture, eh bien, elles, sont, elles visent à donner justement cette hauteur de vue, à préparer les étudiants à ne pas répondre aux sujets euh, qui leur seront donnés le jour des concours, de, du concours commun ou d'autres IEP spécifiques, de manière à avoir le maximum de champs pour pouvoir réfléchir et répondre. Donc nous avons choisi dans notre maquette actuelle de euh, programmer trois cours. Le premier, c'est un cours de relations internationales contemporaines. Ce, ce cours-là est un cours qui est dispensé euh, dans le parcours sciences politiques de la licence de lettres et qui est un cours, la plupart du temps, qui, qui traite des problématiques propres au monde arabe, des problématiques propres euh, euh, au développement notamment de l'islam, au développement des problématiques en fait qui se pose en Méditerranée. Voilà, ces problématiques nous semblent actuelles et nous semblent euh, devoir être enseignées aujourd'hui d'une manière claire, d'une manière simple et euh, fiable. Euh, ensuite, nous avons deux cours qui vont traiter des sujets très, euh, très larges et adaptés à chaque, à chaque année. Si vous voulez, ces sujets-là peuvent changer. Tout d'abord, nous avons les grands problèmes du monde contemporain, questions de société. Là, il s'agit de euh, regarder la société telle qu'elle est et de se dire où est-ce que je me situe, moi, dans cette société Comment est-ce que je réfléchis, moi, dans cette société En fait, quelle est ma position de, de, de, de personne qui réfléchit et qui doit se préparer à des épreuves ou qui doit euh, se poser des questions sur le monde qui l'entoure par rapport au cadre dans lequel je suis Évidemment, je ne vais pas réfléchir de la même manière à la même question si je suis... Euh, français vivant en France métropolitaine en 2021 ou si je suis euh, Américain vivant dans l'État du Texas en 1990, par exemple. Et pourtant, la question sera peut-être la même. Je peux poser une même question qui aura des réponses tout à fait différentes. Je ne vais pas répondre de la même manière à, la, à une question si je suis issu d'un bloc occidental avec un héritage romano hellénique et judéo-chrétien, ou si je suis issu d'un bloc euh, asiatique avec un héritage, par exemple, de Confucius, et où le christianisme est arrivé notamment très tard, ou si encore je suis euh, un étudiant de la péninsule arabe ayant grandi dans un état où l'islam est la religion d'état, et où donc la culture est baignée, de la culture musulmane. Vous voyez, donc, on essaye, de, dans ce cours-là, de reposer des bases pour pouvoir se rendre compte précisément dans quel cadre nous évoluons. Dans quel cadre, donc, c'est un cours pluridisciplinaire dans lequel nous allons faire de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de la philosophie, évidemment, et ce qui permet, au bout d'un semestre, à l'étudiant de changer complètement son, son, son... non pas son point de vue, mais euh, la manière dont il va se poser la question et de manière générale, ça lui offre beaucoup plus de maturité. Deuxiè euh, troisième matière d'ouverture, donc le, les grands problèmes du monde contemporain, questions internationales. Là, il s'agit dans cette matière de s'orienter davantage sur l'actualité du monde, notre monde est mondialisé aujourd'hui, c'est-à-dire que le, les frontières sont devenues poreuse, l'identité est partagée, on parle de citoyens d'un monde global, on parle d'un village global planétaire, Vous connaissez peut-être ces références de culture générale ou de sciences politiques, justement, et donc dans ce monde, on voit à la fois un regain, par exemple aujourd'hui, d'État-fort, un retour des États-nations, alors c'est une question... Par exemple, on peut s'interroger sur le rôle de la Russie, sur le rôle des États-Unis avec la présidence de Donald Trump qui vient de s'achever. On peut s'interroger sur le départ des Anglais de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie pour, pour notre monde On peut s'interroger sur la Chine, on peut s'interroger sur l'Iran, sur la Corée du Nord. Voilà, Beaucoup d'États de, beaucoup où, euh, où des questions internationales peuvent se poser. Et ce cours évolue chaque année. Il est délivré avec la fac de droit, celui-ci, et il évolue chaque année pour s'adapter à l'actualité et aux problématiques propres au monde contemporain. Donc quels sont maintenant les atouts Qu'est-ce qui va différencier la préparation au concours des IEP à l'UCLI d'autres types de préparation Eh bien, je commencerai peut-être par le dernier point auquel je reviendrai. C'est une prépa qui est au cœur de l'université. C'est-à-dire que nous ne sommes pas attachés à un lycée. La plupart des prépas sont attachés à un lycée. C'est le cas de ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Je crois que c'est là notre différence fondamentale, c'est là notre différence essentielle, en fait, avec les CPGE. C'est que nous ne sommes pas une prépa attachée à un lycée, nous sommes une prépa attachée à une université. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que, déjà, nos étudiants sont étudiants la plupart du temps, en licence, dans l'université. Donc, ils ont d'abord une année d'études, une année de L1, une promotion de L1, dans laquelle ils sont intégrés, et des cours de L1. Alors, là, c'est donc le partenariat proche de la prépa, entre la prépa et les licences de lettres modernes, dans le pôle facultaire lettres et langues, et les licences de droit, la licence de droit, dans le pôle facultaire sciences juridiques, économiques et politiques, à l'UCLI. Donc ceci, je vous le redis, crée une pluridisciplinarité à la fois dans les enseignements, mais en même temps dans les deux publics étudiants qui se rencontrent. Chose qui est propre à l'UCLI. Deuxième point, une flexibilité qui est possible en cas de prépa suivi seul. Alors qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que nous laissons la possibilité... Euh, à nos étudiants, aux étudiants qui nous rejoignent, euh, de ne pas suivre, s'ils ne le souhaitent pas, une licence 1 de Lettres modernes, option Sciences Po ou de droit, mais de s'inscrire uniquement en euh, prépa euh, IEP, en DU prépa IEP, et de pouvoir compléter éventuellement leur formation avec des petits cours qui vont aller grappiller à droite et à gauche dans la mesure des places disponibles. C'est cette flexibilité qui est laissée au choix de l'étudiant. Néanmoins, je précise que c'est un choix qui est à bien réfléchir parce que quand on fait la prépa seule, on a cours que le jeudi et le vendredi après-midi, il faut à ce moment-là bien prévoir comment travailler le reste de la semaine. Ça peut se faire, certains le font et l'ont fait et ont intégré les IEP ces dernières années, néanmoins... J'invite je, je, à une grande réflexion quand on choisit cette option. Néanmoins, pour, pour certains étudiants, ça leur permet de, par exemple, poursuivre un cursus au conservatoire euh, à haut niveau et préparer le concours de Sciences Po. On a eu des cas comme ceux-là ce, ce, euh, les dernières années. Alors, lorsqu'on suit une licence 1, de lettres moderne, parcours société politique ou de droit alors, là, il y a un avantage qui n'est euh, pas des moindres, c'est que votre année est sécurisée. Votre année est sécurisée grâce à l'acquisition de 60 crédits ECTS. Donc, 60 crédits ECTS, c'est euh, l'équivalent, en fait, d'une année universitaire, et ça permet, donc, du coup... À une année de vous donner la possibilité d'aller en deuxième année, de changer d'orientation, de vous réorienter. Ces crédits ECTS sont une validation et une sécurité pour la poursuite de vos études. Troisième point une école, une équipe donc qualifiée et un accompagnement personnalisé. Alors, j'insiste vraiment sur l'accompagnement personnalisé. L'équipe qualifiée, ben, évidemment, vous avez en face de vous des enseignants à l'université, donc vous avez effectivement, par exemple, une avocate au barreau de Londres, vous avez un maître de conférence en histoire, vous avez évidemment des docteurs, vous avez d'anciens officiers, vous avez des professeurs qui ont euh, toutes les qualités et toute euh, l'expérience qui ont été choisies pour vous accompagner dans cette réussite. Mais j'insiste sur cette accompagnement personnalisé. Les, euh, les, les effectifs de la prépa euh, sont euh, des effectifs réduits, ce qui permet à chaque professeur de pouvoir suivre ces étudiants de manière personnalisée, sans mettre de pression inutile, nous ne sommes pas dans une prépa aux grandes écoles type CPGE, mais en étant vraiment à l'écoute des besoins de l'étudiant. Nous responsabilisons nos étudiants. Et cet accompagnement personnalisé se vit aussi avec moi, puisque je suis donc le directeur pédagogique de cette prépa, et que je rencontre régulièrement les étudiants de la prépa pour faire un point avec eux sur l'avancée de leur travail. L'idée c'est d'encadrer de, de, de, nos étudiants mais de ne pas les mettre sous pression, de les responsabiliser. Un étudiant est un adulte qui est responsable de sa formation et nous, leur offrons, nous offrons à nos étudiants le meilleur cadre pour cela. Voilà, et donc je, je vous ai euh, donc effectivement euh, parlé donc, de l'environnement donc exigeant et bienveillant qui accompagne euh, cet accompagnement personnalisé. L'idée, c'est d'être à la fois exigeant dans ce qu'on demande aux étudiants, mais également bienveillant. Il ne peut pas y avoir de réussite sans bienveillance. Un étudiant ne peut pas réussir son concours, euh, quel qu'il soit, Sciences Po ou autre, s'il ne sent pas une vraie bienveillance. Vos professeurs en prépa... IEP souhaite votre réussite autant que vous, si ce n'est plus. Donc voilà, cette prépa est au cœur de l'université, c'est une prépa qui nous donne donc une certaine autonomie aux étudiants. Je crois que c'est une qualité qui est requise pour venir euh, rejoindre cette prépa. Si euh, vous ne savez pas euh, vous autonomiser, vous n'avez aucune discipline de travail, ce sera compliqué. En revanche, euh, si vous, pensez, vous êtes de bonne volonté, nous vous accompagnerons pour que vous puissiez avoir, développer cette autonomie et cette discipline propre qui vous permettra d'obtenir le concours. Donc les services à l'UCLI, justement, euh, vous faites partie d'une université ici, et donc vous avez tous les services d'une université qui vous sont proposés. Et ça, c'est vraiment un, un, un, un avantage majeur de la prépa à l'UCLI. Alors, ces services de l'Université catholique de Lyon, je les ai euh, distingués en trois parties. D'une part, des services pratiques, pour une vie étudiante de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces services pratiques Les services pratiques, en fait, sont évidemment tous les services qu'on retrouve dans les euh, universités, qu'elles soient parfois publiques ou privées. Mais ici, à l'Université catholique de Lyon, nous mettons un point d'honneur à ce que ces services soient vraiment de qualité et accessibles facilement pour nos étudiants. Alors, je veux parler évidemment des cafétérias qui sont au cœur même de l'université, avec la présence du Crous. Je veux parler également d'un pôle santé, avec une médecine préventive facilement accessible, là on le voit bien dans cette crise que nous traversons, je veux parler encore d'un point écoute assuré par un psychologue qui est facilement accessible également, donc pour euh, euh, les étudiants qui peuvent connaître des, des moments euh, euh, de difficultés passagères ou euh, qui peuvent avoir besoin d'un suivi, l'entretien est anonyme, gratuit et permet ensuite potentiellement d'être réorienté vers des spécialistes si c'est nécessaire, ou juste de donner des bons conseils pour pouvoir repartir et être épanoui dans ses études mais également évidemment le bureau des sports nous avons une salle de sport absolument exceptionnelle sur le campus où 25 activités notamment sont proposées par an dans le bureau des sports donc vraiment les choses sont absolument incroyablement présentées pour que les étudiants puissent avoir une saine pratique sportive pour qu'ils puissent se détendre, qu'ils puissent aussi se défouler parce qu'il y a besoin parfois d'avoir une activité sportive pour évacuer toute la pression de ces cours qu'on prend, de ces connaissances qu'on engrange, l'UCLI est là pour ça et vous offre tout ça. Il y a aussi un service logement évidemment pour permettre aux étudiants de pouvoir trouver facilement un logement. Nous avons des résidences universitaires, nous avons aussi un réseau de particuliers qui proposent des logements à nos étudiants. Deuxièmement, des services académiques. Alors les services académiques, c'est tout, ce euh, tout ce qui va accompagner euh, votre réussite et vos études. Alors pour ceux qui sont en licence et qui continuent vers la licence, euh, eh bien nous avons un service des relations inter internationales qui est performant, avec de nombreuses conventions dans le monde entier. Donc voilà, pour tout ce qui est projet de mobilité. Nous avons également des bibliothèques universitaires à l'intérieur de chacun de nos campus, qui, sont donc, euh, qui vous permettent d'avoir accès à toute la presse facilement et à énormément de ressources documentaires. Et nous avons également, pour les personnes euh, en difficulté, une mission handicap qui permet la mise en place d'aménagements nécessaires à la situation personnelle de certains étudiants. Donc je pense notamment au tiers-temps, je pense à des euh, modalités spécifiques pour composer. Voilà, tout ça est euh, facilité. Disons que quand vous venez à l'UCLI, euh, ceci est, relativement, euh, est accessible relativement facilement, vous avez des gens à votre écoute, vous pouvez toquer aux portes facilement euh, et, et vous avez des réponses à vos questions. Enfin, vous avez des atouts propres à Lucli. Lucli est donc une université catholique, donc il y a notamment une aumônerie étudiante. Alors évidemment, je précise ici que euh, Lucli est, est une université catholique, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'être chrétien, vous n'êtes pas du tout obligé d'être baptisé, ni d'être pratiquant, ni même d'être croyant pour nous rejoindre. Mais néanmoins, pour ceux et celles d'entre vous qui euh, sont croyants et le souhaitent, le désirent, il y a la possibilité de vivre sa foi, sur nos campus. Ensuite, nous avons également une mission culture. Celle-ci se développe particulièrement depuis deux ans et elle permet de vivre des choses incroyables sur nos campus. La mission culture, en fait, c'est toute la culture qui est proposée aux étudiants sur nos campus. Actuellement parlant, à l'heure où je vous parle, une exposition est en train de se finir, une exposition internationale sur les tableaux de Raphaël. Voilà, les tableaux de Raphaël, sont ce célèbre peintre italien, euh, contemporain de Michel-Ange, Eh bien des tableaux de Raphaël ont été exposés en HD Paintings, donc vous ne pouvez pas les voir mais euh, si on pouvait bouger la caméra je pourrais presque vous en montrer un dans le hall euh, sur le côté euh, donc euh, ces, ces tableaux permettent aux étudiants dans, de, de, de, de suivre leur cours dans un environnement le campus se transforme en musée plusieurs fois dans l'année, alors ça peut se transformer en musée mais ça se transforme aussi en salles de concert, puisque nous avons des concerts qui ont lieu dans l'université, sur les pauses de milliers d'eux, et des concerts qui peuvent être aussi bien classiques, avec par exemple de la musique baroque, que hip-hop. Il euh, y a la mission culture, et là pour ça, pour proposer vraiment une diversité culturelle aux étudiants, pour qu'un étudiant qui est à l'UCLI puisse avoir, puisse avoir accès, pendant sa journée d'études, à des vrais moments culturels de qualité. Mais nous avons aussi des possibilités de s'engager dans la culture, notamment par exemple dans les chœurs de l'UCLI, dans une chorale avec un chef professionnel, ou dans la troupe de théâtre de l'UCLI. Donc là c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous les étudiants et encore une fois accessible aussi quand on est en prépa. Voilà donc pour les, les, les services de l'UCLI. Maintenant, comment faire pour nous rejoindre Voilà, je, je resterai peut-être un tout petit peu plus sur cette, cette slide. En tout cas, je vais préciser bien les choses, puisque certaines choses ont changé depuis la dernière conférence que j'ai pu donner. Alors, comment faire pour nous rejoindre En fait, pour nous rejoindre, il faut euh, procéder en deux étapes. Donc, première étape, vous devez choisir la licence que vous souhaitez suivre sur Parcoursup. Alors, si vous souhaitez suivre une licence de droit, il faudra choisir une licence de droit sans DU, sans aucun DU à côté. Licence de droit seule. Et ensuite, vous devrez choisir, euh, vous devrez candidater à la prépa IEP sur notre site internet. Le, le, la candidature en prépa IEP se fait directement par un formulaire sur le site prépa-iep.ucli.fr. Donc première, première étape pour les licences de droit, je candidate sur Parcoursup. En licence de droit seul, deuxième étape, je candidate sur le site internet de l'UCLI, sur prépa-iep.ucli.fr. Sachant que les candidatures sont ouvertes dès maintenant, les candidatures sont actuellement ouvertes, vous pouvez déjà déposer votre dossier en prépa, euh, mais n'oubliez pas de déposer aussi un dossier sur Parcoursup. L'inscription en prépa ne vous inscrit pas automatiquement en licence, très important de le préciser. Donc, ça c'est pour donc les licences de les les, prépas, les étudiants de prépa qui veulent suivre une licence de droit à côté. Maintenant, pour les licences, pour les étudiants désireux de suivre une licence de lettres modernes à côté, même chose, vous devez vous inscrire sur Parcoursup en licence de lettres modernes et là vous allez avoir plusieurs lignes et dans les lignes qui vous seront proposées, il faudra bien choisir la licence lettres modernes mineure. Parcours de mineurs, société et politique. C'est ce parcours-là qu'il faut choisir. Voilà. Et vous pouvez bien sûr euh, mettre dans votre lettre de motivation que vous candidatez aussi en prépa-IEP. C'est évidemment quelque chose de complémentaire. Et pareil, pour ceux qui candidatent euh, en licence de lettres, deuxième étape, vous allez sur le site prépa iepuclifr et vous déposez votre dossier de candidature. Donc, nous avons deux phases de candidature. Alors, une phase qui est déjà ouverte actuellement et qui s'achève le 8 avril. Une deuxième phase qui commencera le 3 mai, s'il reste des places, et qui s'achèvera le 28 juin. Voilà, en ce qui concerne les tarifs de la prépa, ils sont différents en fonction du fait que vous suiviez une licence à côté ou non. Et je vous invite à vous rendre sur le site internet prépa-iep.ucli.fr pour en connaître les détails. Voilà, donc je suis heureux de vous avoir à nouveau présenté cette formation et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Voilà, je crois que nous sommes actuellement euh, maintenant euh, en ligne pour répondre aux questions. J'espère que donc, vous me voyez maintenant en, en grand écran et que vous ne voyez plus euh, le PowerPoint. Donc, je vais prendre vos questions. Vous avez été nombreux à, à en poser euh, pendant, le, pendant le, la présentation. Donc, je vais prendre vos questions une par une euh, et je vais euh, tâcher d'y répondre le mieux possible. Alors... Euh, je vois donc une question d'Isabelle. Bonjour, existe-t-il des aménagements pour suivre la prépa IEP et une licence hors de l'UCLI Alors, quand vous choisissez éventuellement de, de suivre une licence hors de l'UCLI, en fait, cette licence ne va pas nécessairement euh, s'adapter en termes d'emploi du temps avec les cours de la prépa. Donc, euh, la plupart du temps, les, les, les universités extérieures, les universités publiques, euh, à l'extérieur de l'UCLI, euh, n'ont pas de modalité obligatoire de présence en cours magistral. Néanmoins, elles ont une modalité de présence obligatoire en TD ou en TP. Et lorsque vous, vous voulez suivre des licences qui ont des TD ou des TP, donc des cours avec présence obligatoire le jeudi ou le vendredi après-midi, vous ne pouvez donc pas assurer, assister au cours de la prépa IEP à l'UCLI. Donc euh, c'est quelque chose que, euh, qui, se, qui se réfléchit bien si vous voulez parce que on ne peut pas nécessairement euh, suivre de manière apaisée une prépa IEP dans laquelle on va peut-être devoir rater des cours et une licence dans laquelle on va peut-être devoir rattraper des cours. Donc euh, tout dépend de la licence que vous voulez faire, tout dépend de l'emploi du temps de cette licence que vous ne pouvez pas connaître en avance de phase. Donc la, la, la vraie question c'est de savoir finalement quelle est la licence que vous voulez faire en dehors, est-ce que éventuellement vous pouvez suivre cette licence à l'UCLI parce qu'à l'UCLI, il est toujours potentiellement possible de trouver des arrangements. Avec la licence de lettres ou avec la licence de droit, c'est sûr que c'est possible. Avec d'autres licences, on peut euh, potentiellement trouver des, des, des, des moyens, de, de, de des solutions, si vous voulez, pour que vous puissiez suivre les deux, les deux formations euh, dans, le, dans les meilleures conditions. Euh, pour ce qui est des universités ou des écoles extérieures, euh, en soi, moi j'accepte des inscriptions, euh, mais je ne peux absolument pas garantir la faisabilité pratique ou la compatibilité des emplois du temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Isabelle. Alors, euh, j'ai une question donc, euh, qui, me, qui me demande. Une étudiante me demande, si on choisit en DU Sciences Po, il n'y a aucun lien avec la prépa. Merci. Alors, euh, je pense que cette étudiante fait euh, référence à un DU de la faculté de droit, un diplôme universitaire de la faculté de droit, qui s'appelle le DU Droit-Sciences Po- études du, du bien commun. Alors ce DU est un DU effectivement tout à fait distinct de euh, la préparation au concours des IEP de l'UCLI. C'est un DU qui est en parallèle d'une euh, licence de droit, qui est proposé en parallèle d'une licence de droit sur trois ans et non pas sur un an. La prépa est sur un an, le DU droit sciences po études du bien commun est sur trois ans. Ce DU, ce diplôme universitaire ne prépare pas au concours commun d'entrée en première année des IEP du réseau Sciences Po. Il prépare éventuellement les étudiants à des passerelles en quatrième année des IEP. Donc, il n'a rien à voir. Et effectivement, les deux DU ne sont pas compatibles. Alors, ça ne vous empêche pas de candidater en licence de droit seul, puis de déposer une candidature en prépa IEP, et de candidater également en licence de droit, plus diplôme universitaire, droit et sciences politiques. Votre dossier sera analysé, sera regardé de la même manière, par moi-même en prépa IEP, par le responsable du diplôme universitaire, droit, sciences po, études du bien commun, et vous pourrez faire votre choix si vous êtes admis dans les deux, ou si vous êtes admis que dans une des deux formations, vous irez dans la formation dans laquelle vous êtes admis. En tout cas, effectivement, euh, il n'y a pas de lien entre ce DU et la prépa. Troisième question, euh, est-ce que, euh, alors c'est la même question, euh, pouvons-nous faire une licence de droit plus un DU Sciences Po plus une prépa IEP La réponse, donc je viens de la donner, c'est euh, non, malheureusement, euh, ce DU n'est pas compatible avec la prépa IEP. Et quand bien même les emplois du temps seraient compatibles, en fait, la charge de travail serait trop importante, véritablement. Euh, alors Loïc nous pose une question, si je fais une, une licence de droit à Annecy, cette prépa est-elle accessible Alors la prépa au concours des IEP est pour l'instant spécifique au campus de Lyon, donc elle n'est pas accessible euh, au campus aux étudiants qui suivent la faculté de la licence de droit à Annecy. Euh, si vous souhaitez candidater en euh, prépa IEP, il vous faut choisir le campus de Lyon. Alors Cécile qui nous demande, le, je vise le concours de Grenoble, la prépa de l'UCLI m'y prépare-t-elle euh, Alors oui Cécile, la prépa, la, la prépa de l'UCLI prépare également au concours de Grenoble euh, par un accompagnement spécifique euh, à l'étude du livre, de l'ouvrage euh, qui est décidé chaque année pour le concours de Grenoble. De manière générale, euh, les étudiants qui souhaitent passer des concours spécifiques de certains IUP en font la demande dès le début de l'année et nous voyons avec eux les modalités du meilleur accompagnement possible pour qu'ils soient préparés également au concours, euh, hors, hors du concours du réseau Sciences Po. Euh, de toute façon, dans le processus d'admission, après étude de votre dossier, euh, je, je vous demande un entretien, vous venez me rencontrer, ce qui nous permet de faire connaissance euh, et de, qui vous permet à vous de m'exprimer quels sont vos objectifs. Voilà, pourquoi est-ce que vous voulez cette prépa Est-ce que euh, vous avez aussi euh, d'autres souhaits euh, Pourquoi est-ce que vous voulez entrer à Sciences Po et euh, quel type de concours de Sciences Po vous comptez passer Ce qui me permet, moi, en amont de votre rentrée, de mettre en place le meilleur accompagnement possible pour accompagner votre réussite. Alors, Manon me demande l'inscription à cette prépa s'effectue-t-elle via Parcoursup Si oui, peut-on effectuer deux vœux, à savoir L1 droit plus DU droit Sciences Po et L1 droit plus prépa IEP Alors, donc, j'ai effectivement déjà répondu à cette question. Euh, donc, alors, pour s'inscrire à cette prépa, c'est sur le site internet de l'UCLI, prépa-iep unif catholionfr ou hikli.fr euh, et euh, pour s'inscrire en licence, euh, vous vous inscrivez sur Parcoursup, soit licence de droit seule, soit euh, licence de lettres modernes, mineurs, société et politique euh, et, euh, et je, je répète à nouveau que cette prépa n'est pas compatible avec le DU Droit Sciences Po études du bien commun, c'est deux choses euh, distinctes et vous ne pouvez pas suivre les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre alors, Faïza qui demande quel est le vœu précis à faire sur Parcoursup pour cette formation Faut-il faire d'autres démarches que Parcoursup pour s'inscrire Donc effectivement, je viens d'y répondre. Euh, donc effectivement, euh, oui, il faut faire une autre démarche. Il faut bien déposer son dossier sur le site internet de l'UCLI, prépa-iep.ucli.fr. Alors, je, je reprends, je remonte les questions. Euh, quel choix de DU privilégié si on a pour objectif d'intégrer un IEP Le DU droit sciences po ou le DU prépa IEP Est-il possible de basculer sur le DU droit sciences po après le DU prépa IEP en cas de non-réussite au concours au terme de la prépa alors, première question, donc c'est une question double, très intéressante. Première question, euh, quel est le DU à choisir Quel est le meilleur DU euh, En fait, tout dépend à quel moment vous voulez rentrer dans un IEP. Si vous voulez rentrer dans un IEP euh, le plus tôt possible, donc notamment en première année, il vous faut choisir, euh, évidemment, de prendre la, la, le DU préparation au concours des IEP, qui vous préparera dès la première année à préparer le concours d'entrée pour bifurquer immédiatement dans un IEP. Si en revanche vous vous dites que euh, vous avez envie de faire une licence de droit complète et ensuite intégrer un IEP. À ce moment-là, vous pouvez choisir le DU droit Sciences Po en plus d'une licence de droit. Vous faites trois ans de droit et à ce moment-là, vous, vous tenterez les concours passerelles ou les passerelles possibles vers les concours de quatrième année des IEP. Mais donc, ce sont deux choses bien différentes. Euh, tout dépend de votre, de votre souhait. Soit vous souhaitez directement euh, rentrer dans un IEP le plus tôt possible, dans ce cas, prépa IEP. Soit vous souhaitez avoir un premier cycle universitaire entier avant de rejoindre un IEP. Dans ce cas, DU droit Sciences Po. Euh, de, votre deuxième question, c'était « Est-il possible de basculer euh, dans le DU Droit Sciences Po après le DU Prépa IEP en cas de non-réussite au terme de la Prépa ?» Alors cette question-là, elle est spécifique en fait au DU Droit Sciences Po, donc je ne peux pas euh, vous donner une réponse absolument certaine à 100%. Je peux vous dire ce qui est euh, le cas en pratique ces dernières années. Euh, ces dernières années, lorsque des étudiants... Euh, échouait à leur concours et souhaitaient continuer en DU Droit Sciences Po, il leur a été possible de candidater en fonction des places restantes en deuxième année dans ce DU. Il leur a donc été possible de candidater pour accéder à ce DU en deuxième année à, dans une procédure exceptionnelle en rencontrant le directeur pédagogique de ce DU. Donc il passe un petit entretien euh, en fin de prépa et euh, effectivement ça a pu se faire notamment pour trois étudiantes l'année dernière. Quel est le lien entre cette formation et le DU droit Sciences Po études du bien commun Alors euh, il n'y a pas véritablement de, véritablement de lien si ce n'est qu'on y fait de la Sciences Po aussi. On fait de la Sciences Po dans les deux cas. Le DU droit Sciences Po études du bien commun est un DU qui est euh, assez léger, entre guillemets, puisqu'il a lieu, euh, enfin assez léger euh, de manière hebdomadaire, il n'a lieu que le jeudi après-midi. Il donne généralement 4 euh, heures, entre 4 et 6 heures de cours hebdomadaire euh, et il est étalé sur 3 ans. Donc c'est un, un, une formule vraiment différente de euh, ce qu'on propose en prépa IEP où effectivement là vous avez 10 heures de cours par semaine plus quatre concours blancs, plus quatre sorties culturelles entre septembre et avril. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, le, le DU droit sciences po est quelque chose, droit sciences po études du bien commun est quelque chose qui s'inscrit sur la durée, c'est quelque chose qui s'inscrit sur trois années successives et que le, le diplôme universitaire vous est délivré au bout de trois ans d'études, avec, je crois, de tête, quelque chose comme, euh, je pense ne pas me tromper, mais ça doit être quelque chose comme 60 heures de cours annuels ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être confirmation, euh, euh, si, si, si peut-être en, en régie on peut me donner confirmation de, de ce chiffre. Je, de toute façon, il est facilement euh, trouvable sur le site internet de l'UCLI quand vous allez sur le, la page du DU. Alors qu'effectivement, le DU euh, préparation au concours des IEP, euh, lui, euh, est composé de 218 heures de cours annuels. Donc, vous voyez 220 derrière, euh, c'est euh, une ancienne formule. Euh, Aujourd'hui, c'est 218 heures parce qu'il y a un cours qui est euh, en partenariat avec la faculté de droit et qui dure deux heures de moins. Voilà, c'est juste, euh, juste un petit détail euh, si vous vous posez la question euh, de pourquoi est-ce qu'il y a marqué 220 derrière et que je vous annonce 218. Euh, nous, nous changerons euh, bientôt le, le support de formation. Euh, donc, effectivement... Le lien entre la formation d'élu Droit Sciences Po et euh, la prépa IEP, ben, on y fait de la Sciences Po dans les deux cas. Dans la prépa IEP, on prépare le concours d'entrée de, en première année des IEP, concours commun et concours Grenoble. Dans le DU droit Sciences Po, on, on, on, euh, on prépare une accès, un accès possible en quatrième année, en Master 1 vers Sciences Po, mais surtout, euh, on fait de la Sciences Po pour faire de la Sciences Po, pour avoir un DU propre. Voilà, je pense que la régie pourra mettre la réponse peut-être dans le chat si, euh, si elle la trouve, comme ça vous aurez euh, votre, votre, euh, votre réponse. Mais de tête, je crois qu'il qu s'agit de, de cours de euh, 22 heures chacun et qu'il y a deux heures de cours par semestre. Euh, alors, je remonte. Euh, avec ce créditeur de cours, peut-on partir faire une seconde année en dehors de l'UCLI euh, Oui, oui c'est possible, évidemment. Euh, lorsque vous avez validé votre première année à l'UCLI, si par exemple vous n'avez pas euh, validé votre, votre concours, vous n'avez pas réussi votre concours commun, euh, eh bien vous pouvez effectivement... Euh, bien sûr, vous réorienter vers une autre formation, puisque vous avez obtenu 60 crédits ECTS. Donc si vous avez obtenu 60 crédits ECTS en licence de droit, vous pourrez continuer en L2 de droit dans toute autre faculté de droit de France, ou, ou d'ailleurs, euh, si vous avez obtenu euh, une première année de lettres modernes parcours société et politique, vous, pouvez, euh, vous pourrez vous réorienter vers des licences 2 de, d'humanité, de, euh, de, de lettres modernes, de sciences politiques euh, ou de toutes licences du domaine art, lettres et langues, sous réserve d'une validation par le conseil scientifique de la faculté partenaire. Donc oui, il est tout à fait possible, bien sûr, de continuer sa formation après une licence 1 avec la prépa à l'UCLI, dans une autre université ou dans une autre, euh, dans, une, dans une autre école ou dans un autre institut. Alors, quel est le taux de réussite au concours IEP avec votre prépa Alors, euh, en ce qui me concerne, j'ai pris la direction de cette prépa l'année dernière. Donc euh, j'ai fait évoluer cette prépa, vous voyez avant cette prépa s'appelait prépa société et politique, vous le voyez, maintenant elle est devenue DU, elle est devenue diplôme universitaire de, prépa de préparation au concours des UEP, la maquette a changé également, j'ai renouvelé euh, certains professeurs, donc je, je, me, je, je, je peux vous donner les, les, les taux de réussite précédents, de la formule précédente, mais malheureusement je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner les, les taux euh, de, de réussite avec la formule actuelle que je dirige puisque malheureusement et j'en suis vraiment navré, le concours a été annulé l'an dernier. Donc euh, le, le, le fruit de mon, mon travail euh, n'a pas, euh, pas été encore euh, reconnu euh, puisque les étudiants qui préparaient le concours l'an dernier et en qui j'avais euh, grand espoir n'ont pas pu euh, passer ce concours. Alors néanmoins, euh, dans la formule précédente, donc qui qui était avec un corps enseignant différent et des objectifs pédagogiques un petit peu différents également, euh, le, le, le taux de réussite était de l'ordre de 60% à peu près. Voilà, je, je visais, je vise cette année, j'espère cette année atteindre un taux supérieur, bien évidemment, euh, je, je table à peu près sur 70% de réussite. Alors, un élève est-il capable de faire en même temps une licence de droit plus le DU Sciences Po plus la prépa IEP euh, Donc la réponse est non, il n'en est pas capable, tout simplement parce que ce n'est pas possible, euh, les cours ont lieu en même temps. Et quand bien même ce serait possible, euh, en fait, euh, ce serait trop de travail pour un étudiant. Je pense que ce serait trop de travail et trop de pression. Quel choix de DU privilégier pour intégrer un master en Sciences Po alors, alors, si c'est pour intégrer un master en Sciences Po, je pense qu'il vaut mieux privilégier le DU droit-Sciences Po-études du bien commun. Donc là, c'est vraiment le DU de la faculté de droit sur trois ans. Si votre but est d'intégrer un master de Sciences Po, c'est vers là qu'il faut aller. Ensuite, euh, combien de places dans ce DU prépa IEP pour combien de demandes, critères examinés pour une admission Alors, combien de places pour le DU prépa IEP entre une... alors je n'ouvre pas en dessous de 15 parce que je souhaite que le groupe soit quand même suffisamment grand pour que ça crée une émulation de classe, une vraie cohésion de groupe. Et généralement, je n'accepte pas au-delà de 30. Voilà. Je peux aller exceptionnellement jusqu'à 35 si les candidats sont très motivés et démontrent une, une, grande, une grande qualité dans leur, dans leur approche et dans leur candidature. Mais donc entre 15 et 30. Euh, pour combien de demandes Alors là aussi c'est très similaire, euh, c'est très, euh, pardon, euh, fluctuant, cela dépend des années, euh, l'année dernière de tête nous avions quelque chose comme un petit peu plus, alors ça, ça va dépendre aussi en fonction des droits, en fonction des, des lettres ou des prépas seuls, mais euh, tout compris nous avions un petit, peu, un petit peu plus de 300, 400 demandes à peu près. Donc le taux de réussite de cette prépa, je vous ai déjà répondu à cette question. Peut-on faire le DU Sciences Po études du bien commun et la prépa Sciences Po, est-ce réalisable et intéressant compte tenu du nombre d'heures de cours Donc j'ai répondu à cette question, donc je, je vous dis à nouveau que ça n'est pas possible. Les cours ont lieu en même temps et ce serait, ça ferait trop de charges de travail. Euh, quelle est la différence entre le DU Sciences Po études du bien commun et cette prépa IEP Donc j'ai répondu aussi, hein, prépa IEP pour rentrer en première année, DU droit Sciences Po études du bien commun ouvrir vos horizons vers la science politique et potentiellement avoir une passerelle en quatrième année des IEP. Mais donc en faire premier, un premier cycle complet en droit à l'UCLI. Donc vraiment des choses différentes. Euh, voilà, je vois. Merci pour votre réponse, c'est très clair. Je vous remercie pour vos commentaires. Euh, après le DU prépa IEP et en cas de non réussite au concours d'entrée, peut-on rejoindre le DU droit Sciences Po ensuite Donc j'ai aussi répondu à cette question, hein, je, je reprends très brièvement. Euh, c ce n'est pas un droit, ce n'est pas automatique, mais euh, oui, c'est une possibilité qui peut être ouverte, effectivement. Euh, voilà, je vois que en régie, nous vous avons indiqué que vous pouvez prendre effectivement un rendez-vous avec moi, vous pouvez me poser vos questions en indiquant, euh, en m'envoyant un mail à l'adresse euh, donc lettre sp unif univ-catolion.fr, vous retrouvez cette adresse mail sur le site internet de l'UCLI. N'hésitez pas, je peux répondre à tous vos mails et à toutes vos questions. Nous pouvons aussi nous entretenir par Teams, enfin par visioconférence, ou euh, directement, euh, vous pouvez prendre rendez-vous aussi euh, directement à l'UCLI. Voilà, merci. Euh, quel est le niveau d'anglais prérequis pour bien commencer l'année Alors, je dirais que euh, le niveau d'anglais prérequis, c'est un niveau volontaire. C'est-à-dire que je pense que, très honnêtement, il ne faut pas partir avec de trop grosses lacunes euh, en anglais, parce que euh, la marche sinon est très très difficile à rattraper. Donc euh, je crois que si vous voulez vraiment euh, avoir des chances d'avoir euh, le concours de Sciences Po, il faut vraiment que vous mettiez euh, vraiment un point d'honneur à progresser en anglais. Donc je dirais que euh, toute personne n'ayant déjà pas la moyenne en terminale en anglais, euh, ce n'est pas une question de prépa, c'est que cette personne-là doit se poser des questions quant au fait de vouloir préparer le concours de Sciences Po. Est-ce possible En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que euh, cette personne a la motivation, a l'envie et la possibilité de prendre je pense au minimum 4 points dans une année en anglais. Je veux dire, on ne peut pas envisager euh, de, de passer sereinement un concours de Sciences Po si on n'a pas un niveau d'à peu près 14 sur 20 en anglais en terminale. Euh, alors ce niveau, on peut l'atteindre assez facilement en prépa si on arrive en ayant à peu près une moyenne de 12 sur 20. Ça, ce sera assez facile. On pourra obtenir, on pourra facilement grimper euh, dans les notes supérieures. En revanche, si on arrive avec trop de lacunes, malheureusement, vous risquez d'avoir de gros problèmes pour progresser. Et moi, dans, dans l'intérêt des étudiants, euh, moi j'aimerais bien accueillir plein d'étudiants. J'aimerais bien pouvoir vous donner toutes vos chances. Mais dans votre intérêt à vous... Je préfère vous dire non, plutôt que de vous dire mais oui venez dans ma prépa et que vous travaillez pendant un an, que vous vous investissiez très fortement pendant un an, alors que j'envisage je, je, déjà que a priori vous n'ayez pas le niveau requis parce que vous avez de, partez de trop loin. Donc je dirais. Je dirais, pour reprendre et répondre à votre question, qu'évidemment, il faut avoir déjà la moyenne, et je pense qu'un niveau de 12 sur 20 en anglais est un bon niveau. Voilà, c'est un niveau minimal requis. En dessous, tout dépend de votre motivation à travailler. Après, euh, il y a eu par le passé des étudiants, euh, des lycéens qui sont venus me voir, en me disant, monsieur, je n'ai pas le niveau en anglais, mais je fais un stage intensif d'anglais cet été. Euh, et monsieur, euh, je sais bien, je suis bien conscient de mes lacunes, j'ai quand même envie de tenter, est-ce que vous me donnez ma chance euh, j'ai une relation de très grande confiance avec mes étudiants, c'est-à-dire vraiment, nous sommes dans une prépa qui veut responsabiliser ses étudiants, je ne cherche pas le taux de réussite pour le taux de réussite, je cherche à ce que mes étudiants soient heureux et épanouis dans leurs études. Donc si l'étudiant est conscient de ce dans quoi il s'engage et qu'il est d'accord avec ça, si les parents sont informés lorsque notamment les parents financent la prépa, moi je peux toujours accepter quelqu'un, mais je, voilà, je pense que pour avoir des chances légitimes de réussite au concours, il faut avoir un minimum de 12 sur 20 à peu près en anglais au début de l'année. Alors, si on fait le choix de prendre la licence de droit plus la prépa IEP et que l'on n'est pas retenu, notre dossier peut-il être étudié pour une licence de droit plus DU droit Sciences Po Alors, euh, euh, ce sont deux procédures différentes. C'est-à-dire que, qu'évidemment, euh, il faut que vous, vous ayez bien deux lignes sur euh, Parcoursup. Vous devez avoir la ligne licence de droit seule avec l'inscription en prépa et la ligne licence de droit plus D.U. Droits Sciences Po. Admettons que vous soyez, alors vous, avez, vous allez avoir donc une réponse en trois temps. Vous allez avoir la première réponse qui va être la réponse probablement celle de la prépa. Donc euh, puisque je ne dépends pas de Parcoursup, moi je peux vous donner votre, vos répons votre réponse en admission prépa assez rapidement. Une fois que je vous ai rencontré, une fois que j'ai fait un petit peu le tour des dossiers de la phase principale, je peux déjà vous donner votre réponse. Je peux déjà, en fait, je peux assez facilement dire ceux qui, malheureusement, n'ont pas le niveau pour rejoindre la prépa. Donc déjà, vous pouvez être fixé sur le fait, ah, je pourrais faire peut-être une licence de droit, Parcoursup, licence de droit seul, mais je ne pourrais pas faire la prépa IEP. Maintenant, deuxième, alors, alors la deuxième chose, ce sera euh, l'examen de votre dossier de licence de droit sur, sur Parcoursup. Donc ça, ce sera la faculté de droit, de l'UCLI qui répondra, et vos résultats seront connus au début de euh, la procédure sur Parcoursup. Ensuite, deuxième, deuxième moment, qui sera également en même temps que le calendrier Parcoursup, ce sera votre, sur, votre candidature sur Parcoursup en licence de droit plus DU Droits Sciences Po. Donc là, effectivement, c'est à nouveau la faculté de droit avec le directeur pédagogique de cette formation qui répondra sur Parcoursup à votre demande. Donc pour reprendre effectivement euh, votre question, euh, je, je, je vous dis effectivement que il est possible donc d'accéder de, euh, de, à licence de droit plus le DU droit Sciences Po quand on n'a pas été retenu en prépa, il est possible aussi d'accéder à la licence de droit seule, ou il est possible, dans le pire des cas que je vous conseille, que je ne vous conseille, que je ne vous souhaite évidemment pas, de n'avoir pas été reçu euh, ni en licence de droit seule, ni en licence de droit euh, plus DU droit Sciences Po. Voilà, dans le cas, à ce moment-là, bah, ce sera le vœu, les vœux suivants que vous aurez fait sur Parcoursup qui seront retenus. Voilà, nous allons, nous allons arriver normalement à la fin de cette conférence, à la fin de ce temps de questions. Je vous invite éventuellement à m'envoyer vos dernières questions. J'ai encore quelques minutes. Sinon, je vous renouvelle la possibilité de pouvoir euh, candidater de pouvoir euh, candidater dès maintenant sur le site internet de la prépa, vous pouvez le faire dès, dès aujourd'hui si vous le souhaitez, euh, sachant que vous pouvez très bien nous envoyer votre première candidature avec vos bulletins de première, vos notes de première, vos bulletins de terminale le premier trimestre, et nous envoyer les pièces que vous n'avez pas pu envoyer encore actuellement dès que vous les aurez, c'est possible. Ça, c'est possible. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous écrire donc, sur internet à lettres.prepa-sp, donc unive catolionfr et vous pouvez également appeler le secrétariat de lettres modernes donc, directement sur le numéro de téléphone qui est indiqué sur la page internet de l'UCLI. Donc, vous, vous trouverez facilement sur, sur la, la page Internet de la prépa. Je vous le redonne ici au cas où, 04 72 32 51 27. Voilà, il est indiqué dans la discussion instantanée euh, qui, qui est actuellement avec cette prépa. Euh, voilà, écoutez, je, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je suis encore disponible sur le chat toute l'après-midi répondre à vos questions donc n'hésitez pas vous pouvez me contacter généralement quand vous connectez sur la page internet de la prépa vous verrez vous verrez un petit pop-up qui s'affichera en vous demandant si vous souhaitez communiquer si vous avez des questions voilà je suis derrière cet écran toute la journée jusqu'à 17h30 voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne après midi